Oh, bon. oh, bon. oh. Hashtag bike life Salut à tous c'est moi. j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester une discipline complètement folle, c'est le bike life, c'est un peu du stunt mais avec un vélo et pour ça je vais accueillir le pro de la discipline c'est Dorian, c'est parti joli oh, ouais. oui, l'apparition c'est quoi la bike life du coup En gros c'est une euh, figures euh, sur vélo Donc comme il prend en moto ouais. mais ouais, avec le vélo quoi et ça se pratique surtout dans la rue Entre le tien, le mien, le BMX, c'est quoi l'idéal euh, Il y a certains vélos qui ont des pegs à l'arrière C'est-à-dire là des nids de fer en fait des dépassent comme ça on peut mettre ses pieds là J'ai remarqué aussi il faut des freins à disques, Comme ça on peut doser le manio Et je pense que la suspension va me faire chier aujourd'hui non C'est plutôt rigide, vrai, ouais, ouais, ouais. ça va être galère On va nous faire une grosse démonstration Maintenant c'est parti d'Orient T'as une minute pour nous impressionner Zero how you describe a king, the only ones who prescribe the rings, you turn from a man to a myth, cause every century, only a few exist, so, go and check your history books, this side your epiphanies look, now let's grab the champagne man. The, the ones who reign victorious, the conquerors glorious, the, the fighters and the warriors, <rire> ça j'y arrive normalement, le wheeling, les bases du wheeling, on va vous apprendre. Alors je dirais euh, déjà commencer euh, avec une vitesse basse. Là pour ceux qui veulent se jauger, vitesse basse c'est à peu près ça, on pense pas trop. Donc du coup je vais suivre tes conseils, je suis en vitesse basse, tu pars debout c'est mieux, moyenne, je part, on je met debout, hop, et là on fait la Et là, on gère le frein pour replack. Ça, le wheeling, il y a des tutos sur ma chaîne pour aller voir. La deuxième du coup c'est le manual, c'est différent, c'est sans pédaler là, c'est juste euh, avec la vitesse Avoir déjà une bonne vitesse, la roue elle va bien se maintenir et après ce sera comme avec le wheeling, il faudra gérer avec le frein Normalement, les, les vrais manuals les gens les font euh, sans, sans le frein Le truc que je dis aux gens c'est bien sûr jeter vers l'arrière mais bras tendus et c'est surtout pas tirer sur oui, les bras voilà. comme ça sinon ça fait rien début, du tout fait. vraiment faire une grosse impulsion de l'avant vers l'arrière il faut mieux être justement bras tendus, confort comme ah ouais. ça Vas-y on se fait un petit duo là, vitesse adaptée, on va prendre un peu d'élan C'est à vous de jouer maintenant. On maîtrise le manual, on maîtrise le wheeling. On va se tenter un petit truc que j'ai vraiment envie d'apprendre parce que je sais pas faire, c'est le wheeling en tournant. Je suis impressionné parce que moi j'y arrive pas. Moi j'analyse et après je vais essayer de faire pareil. Est-ce que c'est correct si je dis qu'il faut pédaler, tourner le coup de haut Et en gros un peu incliné quoi. Là ça tombe plus. Ça tombe plus ça prend combien de temps genre à faire ça Rien que ça déjà, le wheeling et tourné. Une fois qu'on maîtrise bien le wheeling, je pense que euh, quelques semaines ça peut le faire. Euh, euh... Bah là, on a que quelques heures pour tourner la vidéo, donc on va ouais. se dépêcher d'apprendre. Hein. Mon objectif, pour on va l'idée la... un cercle par là, okay. je fais le tour et je repars par là-bas. Allez hop. Ouais. Ah y'a un truc, y'a un truc, un truc. Et on m'a glissé dans l'oreille. Le regard. Normalement si on regarde, je vais regarder le point central. Tiens, je vais tourner le tour, je vais être focus sur ce point central. Ça va être mon point de rotation. <rire> ah, un bah voilà. ah. Ah, tour Ouais, c'est bon, ça va. Oh. À ça, moi. Tout simple ouais, en mode trial quand même. Hein. Ouais, fais un demi-tour, tiens pas mal. Ça m'a fait penser à un truc. On va se tenter virage avec accroché au poteau, toujours en wheeling, hein, bien sûr. Un tour, deux tours, trois tours, ouais. autant que tu veux. Là, il faut, euh, faut mouliner un petit peu plus, non Ouais, bah là, ouais. Ça va tout doucement. Moi, je te lance le défi, repartir vers... Un... en gros, c'est facile de tourner, mais c'est dur ouais. de repartir, généralement Ah oui, de repartir, Allez. Voilà, ça te Un tour et je repars. Hein. Allez, c'est parti. Oh. L'élève, va-t-il dépasser le mètre Et J'ai le défi numéro 2. On fait poteau, ouais. on tourne, on va choper le deuxième poteau là-bas, on, on retourne et on revient. Et là, je sais pas. Ah, J'ai envie de faire un combo, l'idée c'est d'arriver en wheeling, lâcher une main, on fait ça, on se tient la main, tourner là, on se lâche, et on repart par là, normalement. Oh merde, oh, merde. Ouais. Ouais. Oh, oh! Oui! oui. On va, on va. Ouais, c'est bon, on va dire que c'est validé. <rire> bon, est-ce que c'est du bike life? Je suis pas vraiment sûr. On attaque les figures maintenant, un truc vraiment chaud. Wheeling, lâchez une main. Lâchez une main, lâchez un pouce bleu même. Lâchez un pouce bleu, les gars. Wheeling, lâchez un pied. On lâche un pied déjà. Un pied. Deux pieds Allez Oh canne can. Yes Et après un pied au dessus du guidon Yes oh. Oh. Et voilà Ça commence à s'emballer Un pied une main Deux pieds sur le guidon, spécialement pour vous, je vous fais une figure. Donc pieds, la main, ouh, ça fait. Goût. Hashtag bike life. Pour vous sur les réseaux sociaux, hashtag bike life. Cette figure-là. Arrière. Oh, oh. Hashtag fail. Oh, ah, tu veux un tuto ah si tu pourrais toi, même si tu sais pas sauter sur la roue arrière T'arrives manual, déjà il faut être sur la roue arrière Je lâche mon pied gauche et je lâche ma main gauche vu que j'ai le frein avant Arrière, je lâche pied. Ma... Est-ce qu'il y a des gars qui font du bike life ici là Team bike life, vous mettez hashtag bike life dans les commentaires Vous lâchez surtout le gros pouce bleu, la communauté, l'ultime figure Comment ça s'appelle Dead spin. Dead spin Qui veut dire euh, la roue de la mort Ouais ouais Spinball Salut wass partir en wheeling petite vitesse donc on va garder un pied sur la pédale et en fait on va tourner en gardant le pied au sol voilà donc gros ça. faut être capable de tourner comme ça et de ouais, repartir dès qu'on ouais. peut après pour commencer on n'est pas obligé de faire un tour mais on peut faire un 180 ouais. on n'est pas obligé d'y arriver ça je suis pas sûr d'y arriver on essaye allez peut-être déjà ça non wheeling poser le pied après on, a lancé. Ouais, voilà, voilà. on va lancer à faire ça après on travaillera le wheeling derrière ouais faut pousser avec le pied et là tu te repousses avec le pied yes J'ai mis un petit combo de trial pour finir mais c'est presque passé. Oh propre Oh dommage. Ça c'est la figure que je trouve la plus stylée dans cette discipline. Trop envie de la prendre. Oui. Bon s'il y arrive, vous pouvez vous abonner à son Instagram. Sinon vous n'êtes pas loin. Du coup, désabonnez-vous même. <rire> yes oh. Les risques du métier. A few moments later. Oh putain! On est marre. Je laisserai ma marque ici à vie. Pour le deadspin. On sent bien son nom, hein, le dead spin. Hein. Ça veut venir pas mourir là. Ouais. Allez, on va y arriver. Bon, allez, Persévérance, les jeunes. Persévérance, ils m'ont dit. A few. You... Mettez un pouce bleu, je viens de m'arracher le, le coude Pour moi c'est validé Pour Dorian il va le faire maintenant à la fin de la vidéo On va tenter une bavette C'est à dire on va lâcher une main On va faire frotter la main Regarde ça Là Oui Yes On le valide, on le valide j'en peux plus Ouh on est rincé. La vérité, c'est regarde, il y a des traces là, les traces là, il y a des, traces là il y a des traces là. Ça fait genre une heure. On va pas, on va pas voir genre le mec euh, sur YouTube, genre euh, là c'est le premier essai, non tranquille. Ça fait genre vraiment une heure. Je me suis mis deux fois par terre, mon est enceint. Je pense qu'on est pas mal. c'est Trop dur. Dernier défi, le défi ultime. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fera plaisir. Donc vous abonnez dans le petit coin qui est à droite. Il y a un petit onglet là qui peut s'afficher en bas à droite. Vous abonner c'est très simple. Et on finit avec une bavette. Restez bien, c'est la figure la plus extrême du bike life. La main doit toucher. Oh, Est-ce qu'elle a touché Non, non. Et moi entre temps je suis en train de perdre ma selle Ma selle se dévisse On est au top Il est temps de terminer la vidéo avec une belle bavette Allez propre. Yes Là Oui Maintenant c'est ma bavette à moi Venez voir je vais le faire dans l'herbe parce que ça craint un petit peu Dans les commentaires, si ça vous a plu, vous mettez hashtag bike C'est un peu votre slogan. Ouais, voilà, ouais. C'est le slogan si vous êtes bike life, wheeling dans la rue, tout ça. Le pouce bleu, vous abonnez à ma chaîne. Et je vous dis à lundi, 18h, je là sur Instagram. Ciao, les gars. Ok, les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur aurélien A À la semaine prochaine. Ciao.